Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Fate ULC. Au programme aujourd'hui, du fight, du fight, du fight et du minage. On est toujours avec Nicolo Kanté. Après le petit bug avec le cheval qu'on a découvert la dernière fois, bah vous allez voir qu'on va pas s'arrêter là. Tu on a fait un cliffhanger et tout pour le prochain épisode et au final, bon, on s'en sort pas. C'est grave C'est marrant. Vas-y go. Je sais pas comment on fasse, mais. Hop. On cherche encore un peu d'or et après on remonte. On se donne quoi On se donne la... 10 minutes Dans 8 minutes Ouais, il est 18. 10... J'ai des bordures dans 10 minutes, à aller à 15, on essaie de les remonter Oh c'est un spawner araignée gros Oui, assez ah, pour une gap Un spawner araignée, tu veux te faire un arc Euh... J'ai 7 fils mais oui Bah attends, on peut, peut fermer des, des... En plus j'ai masse flèche hein Vas-y, j'arrive j'en ai 9 moi Mec, on a... On peut avoir tuer le speed Oui Ok, bah j'ai encore ouais. du fil la saturation elle est éclatée gros Oui, oui J'ai encore du fil gros J'ai 8 fils J'ai pas de comment m'éteindre Help J'arrive J'ai perdu mon saut Oh putain j'ai perdu la vie qui avait gagné C'est où Voilà Alors... Moi bah j'suis, j'suis Moins 5 coeurs Moins 6 coeurs Mange hein Moins 7 coeurs Bah ouais mais bon Et pour que ce soit lapso qui prennent Oh bah dommage ouais, C'est ouais, pas grave ça. gros On va se refaire ouais, euh, j'avais plus mon saut, putain. Tu sais que premier record, j'avais trop d'or passé diamant, là j'ai trop de diamant passé d'or. Hein. Comment on se faire invoquer un, un bloc de diamant. Euh, ah non, mais invoquer, non, quand, quand, euh, c est... C est... oui, tu peux me réinvoquer moi. Ouais, ouais. bah du coup, barre-toi bah, bah, bah, voilà. si tu as le moyen. Et du coup, faut que tu me le donnes quoi. C'est un bloc de diamant Ouais, mais par contre, tu spawns full fer et tout. Hein. Ok. Donc, faut pas mourir quand même. Hein. Et attends, du coup, tu peux utiliser mon cheval si t'as. as... Oh mais c'est trop pété, même si je suis mort. Ouais. Mais je pense que était pas voulu. Ça va être marrant. J'ai hâte de voir comment les fights vont être. Hein Je suis dans des caves, moi. Tu sais qu'au final, au final, avec ces conneries, j'ai 12 levels, là. Hein. Je crois que je peux faire un power 3. Non, hein. il oh, y a pas d'or. C'est chaud, quand même. Hein. Là, si tu veux, continue par là. Regarde. La Ok, avance par là. Tu mets de l'eau. Ah oh, ouais, elle est bien, la quai. bah oui. 2 c'est tellement plus rapide, gros. Il a pas été exploité encore. Ah, oh, ouais, bah il y a de, de l or. L or. Me dis, gros, faut que ça soit que ça maintenant là pendant 10 minutes. Allez, t'as une T'as une oh, J'en ai une de tout à l'heure, mais lui il a pas de drop. Ah, dommage. Putain, le son là, allez Il casse les coups. Mais de ouf Oh J'ai 6 d'or. Hein. Ah, combien on 14. Bon, bah, on a deux gaps en plus. Vous l'aurez compris, ici notre objectif est de récupérer le plus d'or possible pour avoir ce c'est des gappels. En effet, j'ai actuellement 6 gappels et Neko 2. C'est même pas assez pour un fight. Bon, bah, ça met bien. Ok, La, la, la cave est immense là, j'ai encore de l'or. Hein. J'ai deux filons d'or là. 3 Ça de ouf ça nous met trop bien. Hein. C'est bon, c'est la remontada. Bon, c'est un filon d'or hein, là. Voilà, ça remet bien. On nous fait remonter un peu, on était très mal. Voilà, là, on a encore trois gapels en plus. Pour bon, une team qui a touché le fond. <rire> Je pourrais être caster, là. On va, on va pas tarder à remonter, dans tous les cas. Tu sens en plus, une filon de oh Yeah. Ça nous met bien. Oh, putain, encore de l'or, en plus. Oh là là, mais non, mais oui, mais oui. Merci et on dit merci qui Répondez en commentaire. Et encore de l'or, allez <rire> Le mec en a marre. <rire> non, quand même pas. On va peut-être casser. Non, il n'y a rien. Voilà. Go. Voilà. Euh, on pourrait remonter, non, on va remonter comme ça. Après, on va prendre la pelle quand même sur nous. On ne sait jamais, ça peut être intéressant. J'ai mon ulti à utiliser si j'ai besoin. Je rappelle que mon ulti, pour ceux qui ne savent pas, me met 4 coeurs. Enfin, euh, des... Me, me donne la possibilité de me rendre full vie, dans 4 minutes. Salut mec Salut mec Ça va Et tu, tu vas pas plus vite normalement en speed 2 ouais, Tu vas plus vite. Vas-y, on y va. Mec, euh, donne moi t'as combien de gaps là en tout 11, et toi Euh... 2 et 14 de Tiens, fais des gars plus. Euh, moi j'ai le. F... T'as combien de flèches Un stack et demi. Bon, oh, vas-y, donne. Tiens. Ok, moi j'ai une paire. T'as deux la... gaps là Euh. J'ai trois gaps en tout. Là t'as combien Cinq. On a, là on a 7 chacun là. Un peu vers la gauche. Bon, bah voilà Mesdames et messieurs, dans deux minutes, ce sera la fin de l'épisode, j'espère qu'on va fight personne d'ici là, mais sinon, tant pis, on coupera. Ah oh, la grosse c'est trop pire, le speed, gros regarde Oh mais ouf. On va tellement... ouf va... oh, J'espère que c'est une plaine, hein, zéro. Au pire, attends, viens faire un bateau. Faire un bateau. Ouais. On va mourir pour first fight, ça va être marrant. Oui. Au moins, on aura essayé. Ouais. Au, au moins, on aura porté nos couilles. Si on doit courir, en cours, hein. ouais, gros, on court, hein. Bah gros, clairement, viens, on... On run toute notre vie, grand sif. Bah fou. oui. Allez des gens. Ah. Coucou. Dans 20 secondes on dit au revoir. Bonjour. Y'a un ultimate qui a été lâché, gros. Ouais. J'ai des swanets. Recule. Oh putain. Back. Moi ça va, je peux courir. Fais gaffe. Y'a des gens dans de le là haut là-bas. Vas-y, cours. Cours, cours, cours, cours. C'est eux. Pourquoi tu l'as envoyé sur nous On aurait dû aller sur le mec solo. Va, va, va, va, de côté, côté, va sur la plaine. plaine. C'est notre avantage, gros. Là, on était mal placé, gros. C'est quoi comme pouvoir Je sais pas, mais j'avais Slowness, gros, pendant. Ouais, j'ai vu ça. Et c'est sur ce fight où on s'est littéralement fait poutrer que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, on est sur un début de fight. Le prochain épisode sera encore plus intéressant. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans deux jours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, mes chers compatriotes.